Nous sommes heureux de voir nous retrouver la maison de notre Seigneur. Que Dieu bénisse richement notre précieux frère. Oh Combien le mien était touché, je crois que les nôtres tous pouvoir voir que notre Seigneur est toujours le même. Alors que Thomas avait parlé de cela il y a longtemps. Il pensait qu'il ne voyait pas, qu'il n'entendait pas. Mais il était là. Amen. Il entendait, et il nous voyait que nous craintes. Nous devons tous avoir réellement dans la présence de notre Dieu. Et surtout lorsque nous sommes aussi dans sa maison. Comme il a dit que là où deux ou trois sont là, où nous je suis au milieu de Dieu aussi. Et nous croyons de tout notre cœur que notre Seigneur et notre Sauveur, il est présent ce matin pour pouvoir aussi nous aider à marcher avec lui. Nous aider à pouvoir aussi saisir aussi sa volonté pour ce temps dans lequel nous vivons, afin que nous puissions aussi avoir cette grâce de pouvoir accomplir cette volonté de Dieu. Nous voulons que Dieu se révèle aussi à nous, et nous fasse connaître réellement sa volonté pour que nous puissions de tout notre cœur l'accomplir et avoir cette assurance que réellement c'est cela ce que Dieu fait de nous. Nous sommes réellement le troupeau de son pâturage et sa mère puissante et glorieuse conduit encore aujourd'hui. Et comme l'Écriture, vous pouvez le dire, oh, aujourd'hui, si vous pouvez entendre sa voix, si vous oui. entendez sa voix, n'enthousiasmez pas vos cœurs. Nous voulons vraiment qu'il nous accorde cette grâce, que nous puissions entendre sa voix. Et lorsque nous entendons cette voix, que nos cœurs se laissent réellement soumettre et que l'obéissance puisse... Et ils vont aussi se manifester avec la crainte et le respect qui concerne notre Dieu, comme nous l'avons lu avec vous aussi, effectivement. Je pense que c'était le jeudi ou l'autre jour avec Esaïe qui pouvait arriver à pouvoir crier que je suis perdu parce que les yeux ont pu voir le roi. Je suis un homme qui vit parmi le peuple qui ont des lèvres impures. Nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, accorde cette grâce de pouvoir réellement être lavé, nettoyé, sanctifié, mis à part pour lui, afin qu'il se saisisse encore de nous pour les services. Nous sommes heureux de voir lui appartenir dans ces temps où nous sommes, et de voir qu'il n'a pas changé, qu'il continue encore à, à agir aujourd'hui encore comme hier lorsqu'il était encore sur la terre d'Israël, que grâce que ces hommes et ces femmes ont pu avoir dans de pouvoir voir le maître sur la terre. Oh, combien nous désirons tant qu'il soit avec nous, qu'il nous parle, qu'il nous conduise. Certainement, c'est vrai, c'est ce que nous pensons tous. Nous disons, oh Dieu du ciel, si j'étais à cette époque-là, je pouvais te suivre. C'est la voix de la crainte et du respect à l'endroit et m'asseyant à tes pieds pour pouvoir t'écouter et t'obéir et t'aimais vraiment parce que c'était la chose que les enfants d'Israël devaient arriver à pouvoir faire et avoir cette reconnaissance de ce qu'ils avaient le roi avec eux c'est cela ce que Pilate a pu poser comme question en disant mais es-tu roi ainsi de suite alors cet homme était réellement bousculé aussi en lui-même lorsqu'il a entendu cela nous réjouissons de ce que en ce jour et dans ce temps où nous vivons, le Seigneur cesse de pouvoir nous ramener dans sa foi et que nous puissions réellement être un peuple bien disposé. Cette importance-là, parce que nous vivons dans un âge aussi particulier, c'est le temps où Dieu, est notre sauveur, a eu lui-même de tous les temps, de tous les âges, de pouvoir décider que c'est dans ce temps-ci où Dieu toi restaurer, que c'était cela ce qu'il avait dit effectivement, je restituerai comme notre frère. Bon vous l'a lu tout à l'heure dans le psaume 133 qu'il est vraiment doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. Vous savez là lorsqu'il y a cette unité, cet amour de Dieu qui et vient et comme nous avons vu cela aussi l'entendu aussi, c'est comme l'huile précieuse qui unit effectivement tout le Seigneur a dit qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un. C'est le désir de notre Dieu pour nous tous et pour que nous puissions réellement être aussi semblables à lui. C'est merveilleux de pouvoir avoir un sauveur comme lui et la grâce de pouvoir réellement l'avoir et de marcher avec lui. Nous sommes heureux de savoir que jusqu'aujourd'hui encore Dieu agit. Je voudrais juste aussi saluer notre frère. Denis Maïche qui est arrivé et qui est ici ce matin parmi nous, que le Seigneur le bénisse richement. Je crois qu'il est là quelque part c'est un précieux frère qui, lorsque je pars là-bas dans la région, c'est lui qui me reçoit chez lui, dans, dans sa maison et, et sa famille m'a aussi adopté aussi pendant tout ce temps que j'étais là-bas Que Dieu le bénisse vous. Je vous lance celui-ci est le dernier dimanche que je suis avec vous ici et si les seigneurs le permet, dimanche prochain, je suis donc en France. Et alors, après la France, je suis parti donc pour Myanmar, et c'est en Birmanie. Et je ne reviendrai que si les seigneurs le permet, que vers le 22. Alors, souvenez-vous de moi dans vos prières, et vous resterez avec mon frère Bonbon, comme vous le savez, vous prierez pour lui, que le Seigneur, notre Dieu, se Aimez le soutienne. Aimez-le, respectez-le. Et lorsqu'il vous dira quelque chose, faites-le. Priez pour lui et vraiment donnez-lui la possibilité, le temps. Je remercie le Seigneur, notre Dieu. Amen. Ah, merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez comment il manifeste les dons. Oui. C'est merveilleux. Amen. Pour ça, nous devons porter dans notre cœur et prier pour lui pour que le Seigneur le garde et le protège. Amen. Même aussi pour notre frère. Mais frère Bongo reste le responsable qui s'occupera de tout ici. Et vous le savez tous et, et vous lui devez du respect pour cela. Le Seigneur bénisse chacun de vous tous et mon frère de France qui le bénisse richement aussi. Mon frère Christian, mon frère Jonas, mon frère euh, Samuel et mon frère euh, et Marcel, mon frère euh, et Michael, et mon frère euh, Emmanuel, tous les frères euh, qui le bénisse richement et vous demeurez, je suis encore avec vous dans la semaine, comme le dimanche, la plupart du temps, les autres ne sont pas là, mais je voudrais simplement dire que c'est plus ou moins le dernier dimanche que nous nous voyons avec vous, et que, Alors ce sera dans le mois à venir, vers la fin de ce monde là puisque les seigneurs nous accorder cette grâce. Alors nous allons nous lever, pour lire une portion de l'Écriture, le livre des Ephésiens, bon, c'est Ephésiens au chapitre 4. Ephésiens au chapitre 4 de Livre à partir du verset 1, je peux au verset...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 il a amené captif la captivité Amen. et il a fait des dons aux hommes. alors que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Amen. Amen. Amen. Précieux sauveur béni. Nous voulons te dire encore merci ce matin pour cette grâce que nous avons de nous tenir encore en cet endroit. C'est avec vraiment la crainte et aussi le respect, mon bénémoine aimé Père Bissons, sachant que tu es le Dieu qui nous regarde encore à cet instant, mon bénémoine aimé Père de Bissons, Et tu veux voir ce que nous sommes et ce qui va aller, rappelle, tu connais nos cœurs, tu connais encore nos pensées. J'implore la grâce, mon précieux Seigneur et soeur, puisses-tu me pardonner, Père. M'accorder la grâce, mon précieux Seigneur, pour que ce soit simplement toi qui nous conduise encore avec ta parole à toi et que nous parle de Père, pour que nous puissions avancer encore avec toi. Bénis ce peuple qui est à toi et souviens-toi de nous encore aujourd'hui. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Je t'ai ainsi prié, mon Père, au nom de Dieu du Christ. Amen. Au pauvre. C'est avec une clarté, une précision que cet homme de Dieu montre et parle effectivement au peuple de Dieu qui était dans cette contrée dans cette contrée que vous connaissez bien, c'est à Éphèse et c'est à cela en réalité qu'il s'adresse en montrant aussi ce que Dieu attend d'eux et ce qu'ils doivent arriver à pouvoir aussi euh, s'accrocher c'est que c'est cette unité, comme le Seigneur lui-même a eu à pouvoir prier dans les Saintes Écritures. Oh, en disant ceci, si, dit Mais c'est quoi, c'est dans Jean au chapitre 17 Jean au chapitre 17. Jean chapitre 17, il dit, verset 18.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 Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. C'est merveilleux cela, frères et sœurs. Vous savez que le Seigneur, notre Dieu, entend les prières. Amen. Et comme la Bible le dit, que lorsque nous prions, et si nous savons que nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, Amen. savons que Dieu nous écoute. Amen. Et si nous savons qu'il nous écoute, alors nous avons cette assurance. Et la chose que nous lui avons demandée, nous la possédons déjà. Amen. Là, c'était la prière que le Seigneur Jésus, lui, est sur la terre, il faisait. Et, et il priait effectivement, mais c'était une demande aussi intense, et de tout son cœur, parce qu'il criait, il disait, mais personne, il dit, mais dit, mais dit, mais tout ce que tu m'as donné, tout cela qui était à toi, tu me l'as donné. Il dit, je leur ai donné, moi, ce que toi tu m'as donné. Ce qui était précieux de ta part, parce que tu me l'as donné. Vous savez cela, frères et sœurs, lorsque Jean le Baptiste parlait effectivement et baptisé, alors il dit mais il est au milieu de nous, mais il est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de, de lier la courroie de ses chaussures. Et pendant qu'il parlait ainsi, alors le, le Seigneur Jésus vint effectivement dans l'endroit où cet homme, vous savez, quand les uns et les autres voyaient cet homme en train de pouvoir agir comme cela. Il s'est posé beaucoup de questions. Il disait, mais, mais pourquoi il fait ça? Et puis là, Même les Juifs ont eu à pouvoir envoyer des, des, des Jérusalem, effectivement, pour qu'on puisse venir poser des questions à Jean-Baptiste. Il disait, mais, mais on, on, on nous a envoyé pour qu'on sache. Tout le monde dit, mais, mais, toi, dis, mais, mais qui es-tu en fait? Pourquoi tu fais ceci? Hein? Pourquoi tu baptises? Mais qu'est-ce qu'il y a avec toi? Qui es-tu Es-tu élu Es-tu es le prophète Es-tu le Christ Ainsi de suite. Donc ils étaient quand même troublés de voir et, et cet homme qui, qui faisait ces choses-là. Parce que vous vous souvenez que quand le Seigneur est entré en scène, et, et toujours les salaudrains, les juifs, ils ont dit, mais par bah, quelle autorité fais-tu ce choses? Posant la question au Seigneur. Il mais, dit, mais, mais par quelle autorité fais-tu ces choses On qui en fait il, dit, mais, mais, il dit, mais les baptêmes des gens venaient-ils de Dieu ou des hommes Vous vous souvenez encore Donc, cet acte que Jean posait qui troublait effectivement, parce qu'il dit, mais, mais, mais comment est-ce que est tout homme, il est en train de pouvoir faire des choses qui. Alors, mais il accomplissait ce que Dieu lui avait donc envoyé pour pouvoir arriver à pouvoir faire. Ce qui était troublant, c'était de pouvoir voir qu'il y avait des, chambres, des hommes, des femmes qui venaient, qui se repentaient, qui confessaient leurs péchés qui étaient donc baptisés. Il dit mais moi je vous baptise d'eau. C'est lui qui vient après moi, il m'a précédé d'ailleurs. Il dit, lui, il a son vent. Amen. Amen. Lui là, il vous baptisera du feu. Et du Saint-Esprit. Et pendant qu'il parlait si effectivement, il, il savait, en réalité, dit, parce qu'il dit, c'est lui qui m'a envoyé baptiser. Il savait qui c'est. Parce que dès sa naissance, il savait. C'est vrai, là, son père était déjà avancé en âge, sa mère était une vieille. Et puis stérile aussi, depuis euh, le temps qu'ils étaient mariés ensemble. Alors, l'ange de l'éternel, ben, ben, ben Zacharie, lui dit, mais. Si, dans sa vieillesse, ta femme vendra un fils, le nom des gens, ainsi de suite. Déjà, par cette naissance, vous connaissez effectivement comme l'ange Gabriel parla à Marie, il me dit, mais oui, Elisabeth, ta parente, est dans son sixième. Et quand il a là, l'enfant reprit vie de l'autre côté. Alors, même de sa naissance, effectivement, et, et comme Jean le Baptiste était et, et il agissait, lui, il savait. Même si les gens étaient ignorants. et je ne comprenais pas effectivement, mais lui, il savait. C'est donc pour lesquels tu l'avais placé sur la terre. Il dit, c'est lui qui m'a envoyé baptiser Matthieu, C'est lui sur qui tu verras descendre. Alors il savait qu'il celui qui venait. dit que quand le Seigneur fait dans les eaux, effectivement, alors Jean-Baptiste le regarda, son âme et tout ce qui était, tout son être entier, a été secoué, bougé en lui-même. C'est vrai cela. Parce que cet homme-là était un prophète, Jean-Baptiste. Et comme il était un prophète, effectivement, et Dieu lui parlait parce qu'il dit Mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser, ma dit. Et il savait effectivement qui était cet homme qui venait en réalité. Et quand il a vu effectivement tout son être tout entier, était secoué pour le bâtir, il avait, est C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais toi, tu es à moi. Toi qui ne suis même pas digne de lier la foi de ce Tu viens vers moi pour que moi ici j'en baptise. Moi, moi c'est moi plutôt qui voudrais tant. Il était sincère. Ah oui, il avait besoin de lui parce que les salut ne venaient que de lui. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi, tu viens à moi. Alors il entend simplement dit mais il faut que nous accomplissions tout ce qui est juste. C'est vrai et Il entra donc dans les eaux. Et, et alors quand il fut baptisé, la Bible dit, il dit, mais je vis le ciel ouvert. Amen. Amen. Amen. Et l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne. <rire> donc, oui, que le ciel et la terre existent. Amen. Dieu l'a jamais parlé comme ça. C'est la vérité, frère. Il est gentil, il est celui-ci. Il est, est celui-ci, celui pas un homme, mais celui-ci. Il est mon fils bien-aimé, en qui mon âme, mon esprit, tout ce que je suis, a pris plaisir Amen. de demeurer en lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et ça, il était le plus précieux. Amen. Il avait quelque chose de très précieux. Amen. Par sa pauvre naissance. Oh, il était tout à fait différent. Amen. Il a acquis selon l'amour et la volonté, les désirs parfait de Dieu. C'est comme cela qu'il est venu. Amen. Parce que Marie a dit à l'autre Mais tu ne connais point d'homme. Tu n'as jamais été touché par un homme. C'est vrai, nous Il dit Mais comment cela se fera-t-il oh. Il dit Les théos, les théo, les théos, tu découvriras de son homme. Oh. gloire à Dieu. C'est pourquoi c'est cet enfant qui mettra les trois se rappeler fils. Amen. Il vient très très haut. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Euh, beau, oh, c'était un moment Dieu Il m'a dit Oh, il m'a dit Qu'est-ce que cela me soit fait C'est l'entavant. Amen. Frère et soeur, mes frères, Marie n'a pas avalé un comprimé. Marie n'a pas mangé la... des il n'a pas appris un feu dans une boisson de ton nom simplement parce qu'il a cru la parole. Le ventre de Marie a commencé à gonfler. Amen. Alléluia! Amen. Fais la parole de Dieu. Elle a simplement cru cette semence, et la produit. Amen. C'est sûr et certain. Amen. Même par sa naissance, qu'elle vague selon la volonté. Parfait de Dieu. Alors c'est de tout son cœur que de tout ce qu'il était. C'est pourquoi la Bible dit, mais toute la plénitude. Alléluia. Que Amen. Dieu te bénisse, Amen. Amen. Toute la plénitude, de la divinité. Frère, il n'y a rien qui est resté. Amen. Amen. Dieu s'est déversé. Il est loin c'est C'est le roi que quand Jean l'a vu. Oh, Alléluia. Amen. Il dit C'est moi, c'est moi qui ai besoin que tu impose tes mains. Alléluia. Non, Dieu est parfait. Frères et sœurs, s'il y a une chose qui soit précieuse pour Dieu dans les cieux sur la terre, c'est sa parole. Amen. Parce que les cieux ont été faits par la parole de Dieu. Amen. Ce que la Bible nous dit Tout ce qui existe. C'est pourquoi même quand Jean le baptiste était parti comme ça, il dit non, si je brise ça, c'est terminé. Ouais. Ici, il faut accomplir tout ce qui est juste. Amen. Ce qui est juste, c'est la parole qui Amen. sort de la Amen. bouche de Dieu. Il dit, mais tu as dit toi, Jean, que je suis l'agneau de Dieu. C'est un agneau d'être offert. Avant que l'agneau soit offert, il faut d'abord qu'il soit Amen. Amen. Amen. Donc, le sacrifice que devons offrir à Dieu devait être parfait. C'est la vérité. Amen. Parce que Dieu est parfait. Et c'est ainsi que, lorsque il a accompli cela, cet homme de Dieu, Jean-Baptiste, savait en réalité... Ce qu'il en était avec cet homme qui venait de pouvoir baptiser dans le zoo du Jourdain, il a dit, <rire> il faut que moi Jean, j'ai diminué, mais que lui croise davantage, ah, donc je dois arriver à pouvoir diminuer, pour que lui maintenant puisse arriver à pouvoir prendre le contrôle de toutes choses. Parce que je sais qui il est en fait. Et cet homme connaissait en réalité ces dons pour lesquels il était appelé. Alors que tous ceux qui étaient autour, qui l'observaient, se posaient mille et une question. « pourquoi, Jean, tu fais ceci et Pourquoi, voyez vous, les religions, vous voyez des choses ?» Elle lui posait la question de savoir réellement qui il est en réalité. Mais lui, il le savait. C'est cet homme-là, comme nous le disions tout à l'heure, dans Jean au chapitre 17, lorsqu'il s'est mis à pouvoir prier, parce qu'il savait quel était ce moment en réalité avec ses disciples, alors c'est de tout son cœur qu'il présentait cette prière à Dieu. C'est vrai. Non. Il dit, ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Il dit, personne, Il dit, mais je leur ai donné ta parole. Ce que toi qui m'as donné. Et ils l'ont reçu de tout leur cœur. Que Dieu te bénisse. Il dit, mais ils ont reconnu. Ils n'ont pas de mais ils ont reconnu. Hey! N'est-ce pas qu'il a crié en disant, oh Père, la vie éternelle !» C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Il a dit, eux, ils ont reconnu, sans l'ombre d'un doute, que je suis sorti de toi. C'est écrit, non? Amen. Oui? Il dit, ce que toi tu m'as donné, je leur ai donné. Il dit, mmh. Père, c'est Parce que lorsque j'étais dans le monde, prêtez attention, frère de ça. Tu les gardais tous en ton nom. Pour cela que tu m'as donné. Ils ont reçu la parole comme tu me l'as donnée. Et c'est vrai, ce que tu as fait de moi, effectivement, c'est ce que moi aussi je fais. Et tu m'as enseigné, tu m'as instruit. C'est vrai, non On peut le lire dans Jean parce qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est vrai Jean, je pense, qu'il était par ici, il dit, hein. Jean chapitre 12, verset 47, il dit, si quelqu'un entend des paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jean 12, n'est-ce pas? Oui. C'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, il a son juge. Le parole, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Vous suivez ça? Oui. Écoutez, il dit: car je n'ai point parlé de moi-même. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle, non? Oui. Il dit: car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Amen. Et puis, dans Jean, oui. Jean 17, verset 6, il oui. dit, Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient donc à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta part. Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Amen. Les paroles que toi tu m'as. Nous comprendre effectivement et ce que cela représente. Il dit, les paroles que tu m'as données, et que je gardais, effectivement, et toi tu as veillé sur moi. Parce qu'il dit, je ne fais rien de moi-même. Vous savez, frères et sœurs, ce que le Seigneur, notre Dieu, et ça c'est important que nous l'entendions, ce que le Seigneur, notre Dieu, attend de chacun de nous tous, en tant que fils et filles de Dieu. Donc, ce qu'il attend, effectivement, de ceux qui sont réellement ses fils et ses filles, c'est-à-dire que ceux que Dieu a engendrés lui-même, ceux qui sont nés réellement des dieux mm -hmm. pas des soi-disant parce que dans chaque groupe il y a soi-disant, des ceci, cela mais Dieu parle à ceux qui sont nés de lui Amen. qui sont nés non de la volonté de la chair, ni de la langue mais de la volonté des dieux en fait ceux-là qui sont nés des dieux ce que Dieu attend Dieu frères et sœurs, c'est l'obéissance totale Amen. Amen. une soumission frère et sœurs, un fils de Dieu et une fille de Dieu il a quelque chose de particulier en lui-même que Dieu a placé en fait. Le respect à la parole de Dieu, l'obéissance à la parole. Amen. Je ne sais pas. Quand vous observez les Saintes Écritures, le, le, le Seigneur Jésus est le modèle pour nous le plus parfait. C'est vrai, non Amen. Vous savez ce que la Bible dit de lui Regardez, je pense, dans le livre des Hébreux, au chapitre 4. C'est Hébreux, chapitre le chapitre 5, pardon, verset 7. Hébreux 5, verset 7. Il dit. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec l'âme de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort et a été exaucé, écoutez bien, à cause de sa piété, a appris bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Hmm. La Bible dit, il a été obéissant. Philippiens, hein. je crois que c'est cela. Vous hein, peut-être euh, lire avec lui ici. Philippiens. Tu hmm. vois, c'est Philippiens, je pense que c'est cela, oui. Philippiens, chapitre, chapitre 5. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels ils en sont en forme de Dieu non pas regarder comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'est retrouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Voilà ce que Dieu attend d'un fils de Dieu et d'une fille de Dieu. Là, effectivement, il n'y a pas que l'obligation que Dieu oblige. Donc, en fait, chaque fils et chaque fille de Dieu a en lui cette nature que Dieu a placée de pouvoir être obéissant à ce que Dieu dit. Jamais discuter de ce que Dieu a dit. Ça, ça ne peut pas passer dans la nature d'un fils ou d'une fille d'Abraham. Non, parce que quand Dieu dit quelque chose, le corps, l'âme et la pensée obéissent en fait. C'est cette soumission totale. À Dieu, à sa parole, que Dieu attend de chaque frère et de chaque sœur. Et quand on parle de frères et sœurs, ce sont des fils et des filles de Dieu. Ceux-là qui sont nés de Dieu. Et comme notre bien-aimé frère, l'avait lu aussi, je pense, l'autre fois, il m'a dit, mais dis-moi, dis-moi, dis-moi, je pense que c'est le psaume au chapitre 1. et l'homme qui ne marche pas avec le méchant. Il ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. N'est-ce pas vrai? Mais ben, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais, qu il trouve son plaisir Amen. dans la loi de l'éternel. Ben, qu qu mais qu'est-ce qu'il fait? Il avait dit de jour à nuit. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Oui, oui. Et donc, le fruit, oh, le fruit, c'est vrai, non? Mais... C'est sûr et certain. Cet homme ou cette femme, effectivement, prend plaisir à la parole de Dieu. Et lorsque le Seigneur dit des choses, c'est avec, vous savez, empressement, en fait, que le cœur se donne à pouvoir réellement obéir à ce que Dieu dit. Ainsi donc, il dit Je leur ai donné la parole que tu m'as donnée, effectivement, et ils ont reçu cela, ils sont sortis, ils ont cru que je suis sorti de toi, effectivement, hein, et ils ont reçu et. Ils, sont, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Vous remarquez bien frère et soeur de quelle manière les choses se sont passées quand le Seigneur prie ainsi, montre en réalité que j'ai été envoyé mais envoyé effectivement avec la parole j'ai reçu donc cela effectivement voilà pourquoi le Père me... parce que vous, vous souvenez frère et soeur lorsque, lorsque, lorsque Marc et Marie l'ont envoyé de messages pour qu'ils viennent alors que Lazare était malade, effectivement, vous connaissez tous la suite. Et puis quand il est venu, effectivement, alors c'est Bach il dit, je pense, il dit, mais, il dit, mais Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait point mort. Mais je sais une chose que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est merveilleux, non Amen. Moi, je sais une chose que tout ce que toi tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ton frère, ressuscite ils ont continué à pouvoir marcher. Où l'avez-vous mis Lui le Seigneur, il sent déjà. C'est vrai, non Ah, côté de la pierre, regardez très bien. Dans Jean, au chapitre 11, regardez qu'est-ce qu'il a dit ici hmm? Jean, chapitre 11, verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et les pierres étaient placées devant. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Marc, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sont des gens comme il y a quatre jours qu'il est là. » Et Jésus lui dit, « N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus, les leva les en lui dit, « Père, vous suivez cela Amen. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Pour moi, Amen. je savais que tu m'exauces toujours. Amen. » Alléluia Amen. Amen. Amen. Oui, frère, c'est important cela, frère. Il dit, je te rends Lequel tu m'as exaucé. Alors que, alors que, alors que cet homme-là, Lazare était encore dans la tombe. J'étais dans mon bureau avec ma bien-aimée soeur, là, je crois que l'épouse, de ma sœur Naomi, le dimanche passé. Mais pasteur, je peux. Pas, mais je voudrais. J'ai dit, soeur, j'ai un témoignage sur mes il dit, tu, tu te souviens de cet homme que Frère Barnum avait prié à un aveugle-là Vous vous souvenez La sœur de la souvenir, c'est dans mon bureau, je l'ai ça. Il dit, cet homme était aveugle. Et quand le frère a prié pour cet homme, cet homme s'élevait, il est rentré chez lui toujours aveugle. Et quand il est allé dehors, il disait, mais édition spéciale. Il dit, mais quelle est cette édition Il dit, mais moi je vois Alléluia. Amen. Parce que frère, je ne peux peut-être pas rendre Dieu. Vous savez, frère, c'est votre foi Amen. qui fait que la chose vous soit donnée. En oh, vous hésitez, vous avez un problème. Amen. Oui, frère, ne jouez pas avec Dieu, frère. Dieu est très précis, frère. Amen. Il t'observe, toi. Amen. Tu vas rendre témoignage ou pas Amen. Amen. Oui. Il est édition spéciale. Dieu l'observait. Quelle est donc cette édition spéciale Je vois. Amen. Et pourtant, il était comme ça. Ah. Amen. Il dit Alléluia. Amen. Moi ici, je vois. Amen. Il a dit, mais monsieur, je vois. Il dit, mais cet homme-là a prié pour toi, on ne Non. Il a prié pour moi, je vois pour moi. Amen. Mais on ne t'était pas la main Pour Amen. moi, je vois. Amen. Oh frère. L'enfer était secoué. La maladie était secouée. Amen. Ah, ça, c'est vrai. Amen. Amen. Votre propre foi, frère. Mm de faire changer le monde. La Bible dit, c'est notre foi Amen. qui tient ce mal. Amen. Même Amen. le feu qui te la foulène, frère. On a fait chauffer cette fois, cette fois, plus fort. La foi de ces âmes, il dit, mais, ça joue. Au roi. Nous ne devons pas ton Dieu. Amen. Mais notre Dieu. Amen. Il est capable. Louez-le soit l'éternel, Choses ne sont plus pareilles. Amen. Amen. Quelque chose va se passer, frère. Amen. Si on doit partir, il doit y avoir quelque chose qui se passer en nous, frère. Amen. On ne peut plus de pareil. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme ici, Josué qui s'arrête. Là, l'ennemi commence à voir vaccin, mais il va s'en foutre, effectivement. Cet homme s'est arrêté de, Il savait que. L'homme l'éternel était avec lui, que le Seigneur était là. Amen. Cet homme dit, mais ah, qu'est-ce que Josué va faire oh, Si Dieu est avec nous, Amen. toutes choses sont possibles. Amen. Amen. Amen. Chose qui ne s'est jamais passée. Il dit le soleil. Oh, oh. Arrête-toi. Et lui arrête pas le soleil s'arrêta. Nous son rendu à Dieu. Amen. Amen. Frère, ne jouez pas avec la question de la foi. Mmh. Frère. Pas comme si, Frère, nous ne sommes pas comme si, au oh, début, nous avons un Dieu tout puissant. Amen. Amen. Amen. Nous sommes le fils Amen. et les filles du Dieu. Amen. Celui qui ne croit pas, c'est son problème. Amen. Mais toi, tu as il la croix. Je sais, moi, Amen. que tu m'as exaucé. Amen. Mais quatre jours dans la tombe, il y Pourri en décomposition. Les gens disent mais joue la comédie. Non, ils savaient. Ils Amen. Amen. savaient. Si nous avons notre Seigneur Jésus Christ, nous avons son pouvoir. Amen. Amen. Amen. Amen. Les choses peuvent changer dans le monde. C'est sûr et certain. Simplement à cause de votre foi. Quand vous faites confiance. Vous savez, c'est parce que, à cet moment, nous n'avons que Dieu nous accorde la grâce dans cette écriture que nous puissions rester encore. Mais c'est parce que nous ne réalisons pas vraiment. C'est comme s'il y a encore un tout petit peu un voile qui est quelque part. Mm -hmm. Alors, quand je pouvais regarder sur les scènes écritures, cet homme ici, il disait J'aime beaucoup ça. Alors, il était là, d'autant là, là. Là sur les hauteur et que là, la vie entourée, puis son serviteur qui a dit, qui tremblait, il dit, mon maître, ici c'est terminé. Voilà cette grande armée, métitine, mais tu, tu n'es que toi seul. Et avec moi ici qui ne fait que trembler. Quel est le Seigneur pour toi, ici. il est roi là, il est voilà, avec son armée. Il campe, il te montre que ici moi, je casse un mais je fais un essai, je couperai ta tête là !»« Et puis Élisée. Il est tellement si tranquille. Il est au il est orgueilleux. Mais non Il n'est pas orgueilleux. Amen. Il a l'assurance de son Dieu. Alléluia. Oh oui, c'est vrai. Alléluia. -ce il est regardé, Qu'est-ce qu'il a, il a J'ai le qu'il voit. Amen. Mm -hmm. Amen. Quand le foie voilà a été enlevé, frère, il a commencé à danser, il a commencé à danser, ils sont plus nombreux. Amen. Amen. Qui sont plus nombreux L'armée du ciel. Amen. Quand on voyait c'est élysée, on le méprisait, on le critiquait, on faisait tout ce qu'on voulait. Mais cet homme-là, c'était un homme des dieux. Dieu choisit les choses tout à fait vides, et de rien du tout. C'est un messire, il disait, mais je voulais tout éliminer. Mais il était là. C'est la même chose qu'avec Goliath. Vous vous souvenez, non? On a vu cet enfant-là qui venait comme ça, dit, pour les visages petits comme ça, avec du pain. Il venait simplement donner le, le pain à ses frères. Elle a frère fait mais tu es venu, ici pour n'arriver qu'on dit, oh, oh, oh. je viens simplement apporter du pain pour vous puis ses oreilles, ils ont entendu un bruit, de... qu'est-ce qui se passe là-bas Cet homme-là, tellement si grand, si chien, qu'il est passé un peu le bâtiment ici, un peu de bâtiment, un peu plus loin encore avec les doigts, comme ça, son bouclier l'a porté par un homme. Il a ringué, il a insulté, ça a eu là-bas, là, dans sa chambre, et ses jambes sont très choquées. C'est vrai. Il dit, il a dit, mais donnez-moi simplement un homme. Frère, c'est beau de faire des discours, mais il faut la démonstration. Amen. Amen. Ah Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Oh oui, c'est la vérité, frère. Notre Dieu est un Dieu du surnaturel. C'est la vérité, frère. C'est ça, frère, frère. S'il n'y a pas du surnaturel, nous démarrions dans notre élimination aujourd'hui. Ce n'est pas des discours, discours, discours. Non, il faut une démonstration. Amen. On voit Dieu à l'œuvre. Ça nous voulons, Saïd pouvait partir avec son doctorat, expliqué à Goliath. Il a dit, Mais j'ai pas besoin de ça. Il dit, Je veux simplement un homme. Faites-le venir ici. S'il peut me battre, alors là, toute cette armée ici, les Philistins, seront faux d'esclaves. Vous les prendrez, il n'y a pas de problème. Parce qu'il s'est regardé lui avec sa taille qu'il avait. dit, Ici, il n'y a personne là-bas. Évidemment, l'armée tremblait. Puis quand ce petit bonhomme passait, il entend. C'est merveilleux, ça. Amen. Il dit, ça dire, mais, mais qu'est-ce qu'on donnera mm -hmm. à celui qui rentrera cet homme de la terre? Mm -hmm. Vous savez cela? Mm -hmm. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va donner à l'homme qui va couper la tête dans cette tombe ici? Il dit, mais ce pas possible. Il dit, mais toi, un petit comme ça, tu poses la question. Vous savez, frère? Mm -hmm. Ce qui s'est passé avec, avec David, c'est que quand il a posé la question, les, les, les soldats qui étaient autour, ils ont vu. Cette détermination de ces petits. Hein? Mmh. Mmh. Et c'est ça comment faire. Ça a commencé à donner du courage. Mmh. Oh, oh. Mmh. à tel point que. Il oh. dit, ce petit, comme il parle, comme il monte, c'est comme quelqu'un qui n'a pas peur, malgré la taille. Il est lui a leur à tout près du roi mmh. qui l'entend. Vous vous souvenez C'est vrai. Quand on a amené auprès du roi Salut, il dit, mais de qui es-tu le fils? Il dit, oh, oh, moi, je suis fils, je n'ai jamais de fils d'Isaïe. Je sais, je sais, je sais, fils Il dit, mais, mais tu sais que cet homme-là était un homme de guerre. Il dit, oh, roi, sois tranquille. Oh, sois tranquille. Il dit, mais comment tu vas les battre? Il y a l'armure qu'il a de la tête jusqu'au pied. Quand tu as un petit gamin à commun. il dit, roi, sois tranquille. Ouais. Il dit, mais c'est petit, il est tellement sûr. Soyez certain. Amen. Dieu nous a donné quelque chose de merveilleux. C'est la foi. Amen. Vous jouez beaucoup. Hein? Oh, Seigneur, oh, Seigneur oh, Frère Satan, c'est bien de vous. C'est comme quelqu'un qui a, qui a avec lui une bombe atomique aussi grande. là. Et devant lui, c'est des Indiens avec des plumes là, et, là. et qui sont sous les cheval comme ça, qui font « Ah, ah, ah, ah !» Lui, il a la bombe atomique. Les Indiens avec les plumes qui montent là, avec la avec les flèches. Comme ils sont nombreux à tout, ouh, ouh avec les haches. Lui, il tremblait pour que. Les... Il a la bombe atomique tu as la bombe atomique, mais avec elle, il commence à dire, tu veux fermer, il faut tout fermer. Tu as la bombe atomique, Amen. Amen. tu as la bombe atomique, qu'est-ce que feront les Alléluia. Père, nous avons un cas extraordinaire. Amen. Devant. De bon. bon. oh.